Bonjour, moi c'est Iris et je suis experte cybersécurité au sein de la Société Générale que j'ai rejoint depuis février 2020. Aujourd'hui, la compétence clé pour réaliser mon travail, c'est vraiment la capacité à s'adapter parce que la menace cyber, elle évolue très vite. C'est lié à tous les nouveaux usages qu'on va avoir au niveau de l'IT et c'est aussi ce qui rend notre job intéressant, c'est qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à voir et des nouvelles thématiques sur lesquelles se former, apprendre et s'améliorer. Notre travail va s'organiser autour de plusieurs axes. Donc, Le premier, ça va être définir la stratégie en identifiant les zones de risque à couvrir et ensuite euh, définir les mesures et les contrôles pour justement couvrir ces risques. Ce que j'ai découvert à la Société Générale et auquel je ne m'attendais pas, c'est vraiment toutes les initiatives qu'on a pour amener de la diversité dans les profils. Donc ça va être tout ce qu'on va avoir autour de l'inclusion des jeunes et des opportunités qu'on peut leur donner dans leur carrière, mais aussi ce qu'on fait en particulier au niveau des femmes pour justement avoir plus de représentativité des femmes dans la cybersécurité. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa.